Euh, ben voilà, bonjour à tous, euh, ici François du Réseau Transition et je suis bien accompagné pour cette, euh, ce petit moment qu'on va passer ensemble pour euh, travailler sur euh, l'amélioration du site web de vos initiatives de transition. La question c'est, euh, euh, ben voilà, il y a des outils qui sont à disposition des initiatives de transition. Ce n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours toutes les infos, nous dit-on. Euh, voilà, Solène nous a contacté euh, pour faire une rencontre sur ce sujet, et on s'est dit mais pourquoi pas élargir euh, ce petit moment à d'autres personnes. Et il y a notamment Gilles aussi qui nous a rejoint. Et je vais leur demander de se présenter. Donc Solène, euh, moi je m'occupe, je fais partie de l'équipe euh, UCL en transition. Et Gilles. Et moi, donc, ouais, Gilles, je ne sais pas si, si on me voyait déjà, je suis de Vokra en transition, qui est Vezembeck Open et Krainem, qui sont groupés pour faire un petit réseau de transition. Génial. Et, euh, et le but du jeu, euh, c'est de se poser quelques questions euh, par rapport au site web. Euh, et donc, on va essayer aussi d'enregistrer séquence par séquence. Donc, ici, on enregistre tout pour les gens qui veulent se faire la totale, qui s'en mettent le soir et qui a envie d'en savoir beaucoup plus et on va aussi essayer de découper ça en séquences pour les gens qui ont des questions spécifiques. Euh, Est-ce que ça vous dit que je fasse une petite séquence de cinq minutes pour expliquer c'est quoi le site essentiel des initiatives de transition Ouais. ouais. Ok, c'est parti. Là, je fais ma séquence, voilà, petite séquence, donc toujours avec Solène.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 en transition. Donc rendez-vous sur si.resotransition.be pour voir toutes ces pages. Alors c'est quoi Comment ça fonctionne euh, ben Ici je tape en euh, Transition, je tombe sur leur site web et magie, ce site web du plan Transition est propulsé par euh, l'essentiel. Si je vais sur l'accueil, on voit les différentes pages de leur site, différentes sections...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 spécialement acheter de euh, nom de domaine. Euh, hop. Et on va regarder sur le site de Gilles, Wokra en transition, je l'ai mal tapé, mais Google... Ah, c'est pas ça. Wokra en transition.be. Ben là, c'est toujours un site essentiel, mais eux, ils ont acheté le nom de domaine Wokra en transition.be et on l'a relié euh, à, à leur site essentiel. Donc, c'est une autre possibilité si vous avez...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 Euh, et donc voilà, imaginons que je suis, moi, euh, dans Wokra en transition, Wazenbeek OpenCranem, euh, voilà, je veux modifier cette page-ci, eh ben, je me log et je peux l'éditer. C'est WP... On, ah, a, on, a, on a changé de nom il n'y a pas très longtemps, on est Wokra en transition, c'est ça, que ça de il y a le nom de domaine qui est Wokra en transition et en dessous, tu vois les, les, les JPEG qui sont, qui sont Wokra en transition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 les gens peuvent aussi être plusieurs administrateurs, plusieurs à gérer le site, il y a plusieurs euh, possibilités d'avoir plusieurs logides, le euh, ce qui est sympa quand, on, quand il y a une équipe euh, de plusieurs personnes. Ouais. Alors, je vais me rapproche de soleil, comme ça vous le aussi. Ouais. On peut voir son nom ouais. verbal pour que je comprenne mais quand je n'ai pas clair. Euh, hop, voilà. Alors, en attendant que ça charge, un dernier truc important, c'est que dans la transition, on essaye de développer des outils d'intelligence collective et donc, euh, l'idée, c'est que c'est n'est pas euh, un expert euh, unique du réseau de transition qui vous aide à mieux comprendre comment ça fonctionne, mais on met plein de gens qui pourront nous entraider euh, nous entraider euh, hop, pour développer le site web. Euh, et donc il y a un groupe hop, voilà, outils IT pour initiative. Euh, un groupe qui nous permet d'échanger euh, sur, euh, dès qu'on a des questions techniques pour nos initiatives de transition informatique, quoi, vous allez dans agoraraiseau dans le groupe outils IT pour l'initiative, et là vous pouvez voilà échanger. Et par exemple, on voit ici analyse de navigation du site essentiel, il y a des questions, et euh, vous pouvez vous-même répondre à, à des questions. rejoignez groupe, c'est important de pouvoir travailler dans cette dynamique-là, selon nous. Euh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 Voilà, c'est toutes les choses qu'on va, qu va creuser dans la suite de, de cet échange. -là. OK. Je vais couper cette vidéo aussi. Génial. Alors, merci à tous les deux. Euh, on a listé un certain nombre de points et, et je vois aussi que ça as pas mal de, de questions. Donc, on, il y avait un point. Carton, mais que tu veux toujours l'aborder ou pas c non, non, on l'a vu, vu tout à l'heure. Bon. À mon avis, il y a beaucoup à faire sur, sur WordPress. Hein, parce que, moi, tu vois, j'ai déjà visité, j'ai retrouvé le, le, le document que j'avais envoyé à une époque parce que je voulais changer le, la configuration de, de notre site Internet. Et, et je vois que eux ils ont réussi à faire un truc qui, qui est quand même déjà vachement sympa et vachement... Euh, et donc, tu vois, enfin, j'ai déjà pas mal de questions. Okay. Donc, je pense que il y a matière juste à faire euh, WordPress. Well, Après, okay. pour euh, la Carto, ça, je l'ai... Ou même, ouais, je okay. regardais aussi mon côté avec ce qui m'a montré. Et Agora, euh, ben, je ne sais pas si euh, j'ai est sur Agora, Alors, Oui, c'est oui. Je le ouais. suis régulièrement, j'interviens de temps en temps et euh, j'ai une, une question en plus là-dessus. C'est est-ce que est-ce que c'est complété par hasard d'un espèce de stockage parce qu'on aimerait bien pouvoir au moins pour nos communications internes se passer de Facebook. Ah ben, on pourra faire un, un point agora. Ouais. agora cool. Facebook. Et donc là on fait juste l'ordre du jour. Gilles, toi, as, par rapport au site, est-ce que tu as concrètement des oui, je me suis noté, en, au fur et à mesure qu'on parlait, de trois petits trucs tout cons. Euh, D'abord, sur le, la, les bases essentielles. pourquoi vous avez passé sur un système de blocs Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisation du système des blocs euh, Qui, qui m'a un peu largué quand, quand, je, quand vous avez basculé là-dessus. Et puis, alors j'ai eu une question, une question pratique toute conne. Euh, régulièrement, on a quelqu'un qui écrit un article et dans la signature de la personne, je veux mettre l'adresse email, mais je ne veux pas que l'adresse email soit récupérée par un bot, et donc je mets une, un JPEG. Blanc. Okay. Blanc. La, une question sur la signature dans mails. Oui, la signature dans les, mails. Ouais, signature dans les mails. Donc, Je ne veux pas que ça puisse être récupéré par un, par un, par un bot, donc ce que je fais, c'est que je mets un JPEG en dessous du nom, un JPEG qui, qui est le, le texte avec l'adresse email, mais sous une forme qui est récupérable. Euh, et ça, je suis limité dans la mise en page. Je n'ai pas trouvé de solution pour qu'il n'y ait pas d'espace entre mon texte et, euh, et l'image qui est juste en dessous. Okay. Euh, C'est un tout petit point de détail, mais en fait ça, ça, me, ça me montre un petit peu en quoi je suis un peu par le bloc, par le style du bloc. D'accord. Euh, si je te continue. donne un.. Je continue un ou deux points ou tu veux attaquer on, on va accueillir Anne et Sylvie et puis on revient à ta point, ok Gilles Oui, pas de problème. problème. Euh, hello Anne on ne t'entend pas. Hein? Si tu nous entends, c'est cool. Et a priori, ton micro n'est pas allumé. Et Sylvie Hello Sylvie Est-ce que tu nous entends Sylvie, nous, on, te, on voit que tu es présente. On imagine que tu nous entends, euh, mais rejoignez-nous avec le son. Et Sylvie, je sais que tu as mon numéro de téléphone, mais aussi un souci technique. Euh, tu peux soit envoyer un petit euh, mot par le chat, même chose pour Anne, ou bien euh, tu peux m'envoyer un petit SMS. Mais voilà. Du coup, en attendant qu'on puisse entendre Anne et Sylvie, on va reprendre. Euh, Gilles, et tu peux juste annoncer euh, le sujet du point euh, qu'on abordera. Ouais. Cool. Très bien. Ben alors, moi j'ai le, le calendrier. Donc C'est exactement la situation que je t'ai décrite tout à l'heure. On a un petit calendrier qui fonctionne bien, mais je ne sais même pas ce que c'est. Et euh, je sais pas comment le paramétrer, comme je sais même pas ce que c'est. Euh, voilà, le, les, les infos du calendrier sont en anglais, par exemple, j'aimerais bien pouvoir changer ça. Euh, donc la question que je t'ai posée sur l'outil de stockage avec Agorakit, ça je sais pas si tu as fait. Oui, oui. la dernière question que j'avais, c'est, euh, c'est une question qui a déjà été posée sur les forums, mais euh, j'ai pas ah. trouvé de réponse satisfaisante des outils qui puissent remplacer Google Analytics et de préférence évidemment des outils payants parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des, des stats super précises, mais avoir un outil de stats global, sans avoir besoin de mettre sur chaque page un compteur ou un truc comme ça, déjà, ça très bien. Outil. outil de stats, alors. Merci, Merci. à Solène qui fait notre petit ordre, ordre du jour sur le tableau. On démarre par... Euh, bon, on peut barrer carton, alors, et on, je propose de démarrer par Agora vos questions agora, comme ça c'est évacué. Anne et Sylvie, euh, n'hésitez pas à prendre la parole, on ne vous entend toujours pas. Mais euh, voilà, on imagine que vous êtes là. Ah voilà, coucou, je vous entends bien, mais je n'ai pas de micro. Sylvie n'a pas de micro, pas de souci. Euh, et on imagine, Anne, que c'est la même chose. Et voilà, on voit quelqu'un qui écrit un petit chat. Voilà, Anne, pas encore de mini-sites, je me contente de suivre. Eh bien, Bienvenue. Euh, à toutes les deux, vous pouvez mettre dans, dans un, je ne sais pas de quelle initiative ou quel groupe, quelle région tu es, donc n'hésitez pas à vous présenter dans le petit chat et on, on, fera, on vous présentera nous oralement du coup. Alors, on va faire une petite séquence Agora. Euh,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 Euh, vous pouvez créer un groupe en quelques clics, on va prendre un exemple justement euh, avec le groupe Outils IT pour initiative c'est le deuxième groupe que j'avais créé à l'époque. Et donc on voit ici à propos, on voit toutes les discussions, on voit qu'il y a plein de nouveaux messages que j'ai pas encore pris le temps de consulter, c'est pas bien. Et donc je peux euh, tranquillement répondre aux, aux questions et aussi possibilité d'avoir un agenda, de déposer des fichiers.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 S'ils veulent recevoir euh, des emails quand il y a des nouveaux messages, et si oui, quand Est-ce que c'est chaque heure, chaque jour, chaque semaine Voilà, donc on pense que c'est un très chouette outil. Ça a été développé donc, par euh, Philippe Jadin, qui continue à mettre plein d'énergie dans ce projet, le plus grand plaisir des, des acteurs de changement. Et donc, voilà, je pense qu'ici, il euh, y a plein de groupes, je regarde rapidement. Je ne sais pas combien, mais cette fois. Euh,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 ben, stockons les fichiers vraiment pertinents. Il y a des systèmes d'échange de fichiers si on transmet des grands fichiers qui stockent les, les, les fichiers en ligne pendant une semaine. Et donc voilà, si c'est juste pour de transferts de fichiers, il y a d'autres outils pertinents. Ouais. Euh, mais sinon, profitez de cet espace. C'est vrai que ça peut remplacer des groupes Facebook ou autres. Et surtout que ce que j'ai pas dit, ce qui est génial avec ce système-ci. Imaginons qu'à Euclé en transition, ils utilisent cet outil depuis un petit temps. Les nouvelles personnes débarquent dans Euclé en transition, elles se rend sur l'Agora et du coup, elle a aussi accès à tous les échanges qu'il y a eu par le passé et elle peut retrouver un peu les, les traces. Solène, tu avais une question sur l'Agora. Oui, alors justement, on peut stocker plein de, plein de, de fichiers. Euh, nous, c'est le cas avec Euclé transition, mais les gens qui ont déposé des fichiers sur l'Agora. Parce qu'à l'époque, c'était intéressant et pertinent. Là, maintenant, ils sont vieux, ils sont plus d'actualité. Et donc, d'autres fichiers, les mêmes, viennent s'ajouter. Mais comme les personnes ont quitté le groupe, moi, je ne peux pas effacer, supprimer les fichiers qui sont sur... Le... Et c'est quel groupe Agora alors, c'est dans. Euh, ah, Transition. Transition. Et tu vois, c'est tous les trucs. Euh... Donc là, on va aller sur le site. Groupe 12 qui est Huclan Transition. Ah non. non groupe. Et donc, si je vois donc, les. Voilà, leur Transition qui est un groupe privé. Euh, mais moi, je suis admin et donc je peux un peu tricher. Et donc, euh, on va regarder déjà qui est admin dans ce groupe-là. Ah, okay. Voilà, il y a Isabelle. Ah, ben, Solène, toi, tu es admin. Non, et donc, si tu vas dans Files et que tu cliques... Alors, si par exemple... Je... Et donc, sa question, c'est comment est-ce que je peux effacer des euh, fichiers et donc... ah, sinon, je peux. Voilà, maintenant, elle, elle peut. Voilà.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 de la monnaie complémentaire bruxelloise, l'asile. Et pas que, et pas que, nous sommes, on plus pu t'arrêter incroyable. Alors, incroyable, incroyable tout court. Nous sommes les acteurs incroyables. Voilà. Voilà, et donc on va essayer tous les tags qu'ils ont utilisés dans... Euh... Ah non, Le, non. Tous les, c est, c est, ça c'est tous les tags glo globalement. Ben oui, Il oui, créatives. pas aussi créatif. Voilà, on a collapsologie, et du coup on peut voir... Euh, on tout.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 Plutôt pas mal, du coup okay. ça nous permet de, well, de naviguer. Et donc il y a des gens qui utilisent ça avec des Google Drive parce que pour l'instant c'est l'outil qu'ils utilisent. Okay. Et donc il y a vraiment moyen de faire des liens entre Agora et le monde extérieur de gestion officielle. Ok, ouais, un, un compromis. Voilà pour ce, cette question, je propose de clôturer ici, je ne vois pas de question d'Anne ou Sylvie. Okay. Hop. Eh bien, cool, on va passer à la question « C'était. Il y a une question de Sylvie, je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Ah, merci. Non, je la vois. Ah, voilà, voilà, merci Sylvie. « Y a-t-il moyen dans un groupe privé de l'imiter avec les tags l'accès aux discussions juste, juste aux gens concernés ?» Oui, oui, oui. En fait, si jamais il y a un tag... Euh... Donc, si c'est un groupe privé, le contenu ne sera jamais qu'accessible aux au gens de, de ce groupe. Donc, euh, les fichiers locales juste aux gens intéressés par le thème. Euh, ce qui est partagé dans un groupe est partagé avec tout... Le... Oui, non, je crois que je comprends ta question. Tu dis, OK, tu as un grand groupe euh, de ton initiative, euh, tu veux euh, uniquement euh, partager... Les sujets mobilité avec les gens qui sont intéressés par la mobilité, et que tout le monde ne reçoit pas de mail. La réponse est non, malheureusement non. Et c'est une demande que j'ai encore entendue tout à l'heure. Donc, c'est pas encore le cas. Et du coup, euh, à Etorbeek en Transition, par exemple, on a un groupe général Etorbeek en Transition et puis on a un agora, par exemple, pour le groupe de Transition Intérieure. On nous dit, voilà, là, on peut vraiment se lâcher dans cet agora-là pour le groupe de Transition Intérieure. Ceux qui veulent nous rejoindre, peuvent. Et on segmente, du coup, un peu l'info. Alors, c'est aussi une volonté qu'on a dans Agora ou que Philippe Jadin a essayé d'avoir, c'est avoir un outil qui est accessible pour ma grand-mère. Euh, voilà. Pas trop compliqué que n'importe qui puisse y aller utiliser Agora. Euh, l'avantage, c'est que c'est accessible. Le désavantage, c'est que du coup, il y a certaines fonctionnalités qui sont limitées. Mais c'est, voilà, c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on rajoute cette fonctionnalité là ou pas? Euh, si vous voulez aller dans des méga outils de gestion de forum, euh, je vais, Je vais juste vous donner le nom de, de l'outil open source le, le mieux. Là, je l'ai oublié. Ah oui, ça s'appelle Discourse. Donc, si vous cherchez un autre outil euh, qui a plein de fonctionnalités, c'est Discourse, euh, voilà, ce, ce software-là. Civilized Discussion. Euh, c'est open source, c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, en attendant, du coup, Agora... Euh, un peu les... à, à certaines limites que, que, que tu mentionnes ici, Sylvie. Voilà. Alors le point 3, c'était site, tu as encore d'autres questions sur ton Alors, site euh, sur, le, sur le site, euh, là, moi j'ai en fait, euh, j'ai plein de questions, mais... Euh, Sur le site, sur, euh, quand on regarde sur la, sur la gauche, mais on n'était pas sur. Euh, quand, euh, enfin, bon, moi, nous, déjà, il est moche, le site. Et donc, j'aurais aimé savoir à quel point on peut l'améliorer avec. Mais on avait une idée à faire, euh, assez précise de ce qu'on voulait. Euh. Voilà, on voulait un truc comme ça, avec euh, quelque chose d'un peu plus dynamique, avec euh, des, des logos, des trucs comme ça. Mais euh, ça, je ne sais pas du tout où on les trouve. Et puis ensuite, euh, sur, le, sur le WordPress, euh, il y a des, euh, des, des, des blocs. Enfin, des, je ne sais pas à quoi ça sert. Le système de blocs. Je, je, oui, enfin, je ne comprends pas. Je... je j'ai lu aussi se poser la question. C'est peut-être un point intéressant à avoir le système de blocs. Et puis après, je, je vois ta question sur comment améliorer euh, ouais. pratiquement okay. euh, le site. On, on, ça, on fait la question des, des blocs, comme ça, ça répond à Gérard. Ouais, vais... Quand je parle de blocs, c'est. Euh... Donc là, je vais Il y a tous les trucs ici en haut. Et puis, bon, il a un peu de mal. Euh, ah, oui. sur, sur, tu vois, tout, voilà, tout ça ici des formidables uh, will be event uh, aggregator, uh, ma de, de, de apparence, tout ça, moi je ne comprends rien du tout. Ouais. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais voilà. Ah ben on, va, on va répondre à, à ces deux questions-là alors, et je regarde ici, Anne et Sylvie, ok.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 Euh, teste un peu les deux mais c'est vrai que c'est ouais. compliqué et voilà mon mon PC rame un peu mais on ouais, va checker je pense bien que mais le poète... et en fait mais peut être trois donc l'apparence ça c'est très important si vous voulez changer le style du site web et ça on en parlera tout à l'heure extension a priori vous avez pas trop accès à ça je pense vos utilisateurs pour pouvoir gérer le site à plusieurs à Sylvie à sa webcam qui vient de saluer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 Alors, en fait, il y a eu deux générations de euh, sites essentiels. Et là, on est passé à si2.raiseutransition.be. Et eux, du coup, cette interface-là, on est un peu plus tard. Et, euh, et je pense qu'ils ont un peu moins... Bon, alors, on, ils ne sont pas perturbés par l'historique. Euh, de ce que j'expliquais, qu'on a installé ben, des modules pour les initiatives au départ. Et du coup, que tout le monde doit utiliser ces, ces modules. Je vais juste vous montrer. Il y a une interface un petit peu différente. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ils ont un peu moins de aussi formidable, mais il y, y a un seul truc, Evans. Ouais. Donc voilà, oui. euh, ouais. C'est un peu plus propre pour la seconde version. version. Euh, voilà, je vois Anne est à Pontacelle, super. Euh, et donc, si un jour, Anne de Pontacelle veut aller, veut créer un site web essentiel, elle va donc sur si.réseautransition.be.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 Ça expliqué donc pourquoi il y avait beaucoup de plugins, en particulier le fait qu'il y avait des, des choses qui étaient des plugins qui sont installés à l'échelle site et donc tout le monde les voit. Euh, du coup, si je fais des modifs, c'est ce que je suis sûr que je ne risque pas de modifier les paramétrages des autres et si, je suis, si je suis dans le module SEO pour euh, faire connaître mon site à moi, je vais avoir un impact sur, sur, les, sur les autres. Hein. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien fait.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 Et donc, eux, ils ont, on est, euh, sur leur serveur. Et d'ailleurs, on peut les saluer, ils font du super boulot et leur faire un peu de pub. Euh... voilà, clic Et eux, ils s'occupent de, de, de, tout le, le stockage et backup, euh, qui sont vachement importants. Et, euh, voilà, parfois, il y a des soucis, que ce soit, voilà, et, euh, et c'est eux qui nous donnent des coupements de par rapport à ça. Et tout d'un coup, notre page a disparu. Euh, on t'appelle, on t'envoie un mail et toi, tu les contactes et ils font revenir le euh, backup, c'est ça Oui. Ok. Euh, soit via l'Agora, soit euh, oui, un mail à info C'est en fait là où on est plus réactif aujourd'hui. Moi, j'ai parfois un peu du mal euh, avec mes sites, euh, avec euh, mes mails. Agora. Euh, et du coup, info vous avez toute l'équipe de support du réseau de transition qui. Euh,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 Et voilà, j'ai modifié le texte ici et puis je fais « Update ». Ma page s'update et je clique sur « Voir la page » pour m'assurer que les changements ont eu lieu. Et génial, j'ai ici un poids sur notre de bien. Est-ce que tu as d'autres questions, Gilles J'ai d'autres questions, mais plus, plus sur l'interface admin. Sur l'interface admin, OK. Ben alors, on va clore le chapitre « Interface admin ». Juste une question. Ça veut dire que moi ici, je peux enlever... Oui, Je peux enlever ici des, des, mmh. des choses. Tu ne peux pas non, enlever. Non. Je peux pas les enlever, non. Ça, ça, reste, ça, reste, ça reste là. Okay. Il faut faire comme si elles n'existaient pas. Ouais. Oh. Oui, ben voilà, c'est trop de créativité. Et je vais arrêter. Très bien. Okay. Voilà. Comment ça va, anne Gilles et Solène Ça va, ça va. Très bien. Euh... Une question dont je suppose qu'elle est très rapide à, à traiter, c'est la, la différence entre page et article donc C'est une bonne question et... Oh. Ouais, euh. je vais montrer sur le site du réseau de transition, tu vois le site du réseau de transition enfin, tu, tu vois mon Oui. Ouais. Donc par exemple, le réseau de transition on a des pages. Par exemple, on va décrire le... c'est quoi la transition. Là, c'est pas une page qui va évoluer. Elle sera toujours... À... Bon, on va peut-être la, la, la changer tous les deux ou trois mois, mais a priori, c'est des pages statiques qui bougent pas. Les articles, c'est du contenu dynamique. On écrit un article de temps en temps. Et du coup, le contenu dynamique, lui, automatiquement, il va être ajouté, par exemple, ici, dans la section Nouvelle. Dès qu'on publie un nouvel article, eh ben, il va automatiquement s'ajouter ici du contenu dynamique qui évolue. Okay, donc, page, c'est du contenu statique. Article, c'est du contenu dynamique. Oui, l'article vient à être écrasé ouais. par les autres. Euh, au fur et à mesure où on ajoute, il redescend dans la file. Voilà, exactement. Alors que, par exemple, c'est sûr que les pages de contenu les utilisateurs, ça ne doit pas bouger. Ce n'est pas des articles, c'est vraiment des pages statiques. Et donc, ça, c'est une page, par exemple. C'est plus clair pour toi, Gilles Oui, je pense que je vois, Okay. Um, donc là, les, les, les questions du style est-ce est, est qu'on fait un euh, petit moment en 10 minutes pour essayer d'améliorer le, le site du plan de transition Ah ouais On tente ça Ouais. Hop là Voilà euh, on continue la petite euh, séquence sur le site web avec le site euh, du CUC de UC en transition. Et Solène, qui est ici à ma gauche, souhaite améliorer, euh, son site. Alors, on voit qu'il y a eu un petit souci déjà, euh, en à mon lors du passage en HTTPS. Ici, on ne trouve plus l'image. Ouais, Toi, tu les as Ok. Non, Alors, il y a un truc bizarre. Je regarde juste truc, comment c'est que moi je les vois pas bien. Ok, un truc à, à, à creuser. Il n'a pas l'air d'être content. Gilles, si oui. tu checkes chez toi, tu vois sur le duc.résotransition.be, tu vois les, les images J'essaye, tranquille. Je il est Oui, moi je la vois. D'accord. Ouais. Alors, euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on a vu dans le site de Wokra, Wesenbeek Open Ukraine. Euh, c'est par exemple. Euh, le bandeau, là. Le bandeau qui bouge. Oui. Ça, c'est. Voilà. Ça, okay. c'est. Ouais, voilà, avec un euh, texte. Comment je peux faire un truc dynamique euh, sur, le tableau, enfin, sur la page d'accueil Ok. Alors, typiquement.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 Euh, voilà, future slider. Et donc, dans ce thème-là, ils ont ce slider. Et alors, là, ils peuvent dire, voilà, on veut quatre, machin. Et ils sélectionnent des catégories qui sont affichées. Et là, du coup, c'est, ils ont créé une catégorie zéro, qui s'appelle bannière. Et donc, dès qu'ils publient un article, et ils rajoutent la, la catégorie bannière, ça apportera un bannier. Okay. Bien joué. Et donc, on va aller sur le site de Uple pour voir, mais tiens, eux, ce qu'ils ont comme thème. Donc, j'ai cliqué sur « Personnaliser » dans le monde, tout en haut. Et voilà, on voit qu'il y a thème, le thème 2016, qui est euh, le thème de 2016 de WordPress. Voilà. Et donc, imaginons que vous avez envie de, de chipoter de tester d'autres choses. C'est ce qu'on va faire maintenant pendant quelques minutes. Je vais sur « Changer ». Alors là, on, on fait des tests, on s'amuse, on... je prévisualisé du coup euh, ben, le catch 4 -cat mandou que nos amis de Wokra, Wok en transition utilisent. Je fais un test de prévisualisation et montre ce que ça pourrait donner. Voilà, alors on voit qu'il y a, voilà, le menu est différent, il y a machin mais ça pourrait être un par exemple du coup euh, ah voilà on voit ici du coup vous avez ici le slider qui apparaît tout seul avec votre dernier exercice. alors là ça prend un peu de temps euh, il faut, il faut, en fait il faut regarder tous les voilà tous les tous les trucs et puis enfin, il y en a pas mis non voilà, plus puis une et, faute, ouais. et puis regarder un peu et après à l'intérieur et donc après ici voilà. si tu vas du coup dans l'image d'arrière-plan par exemple ben voilà tu pourrais changer, et, et d'ailleurs, c'est l'image est intéressante qu'on voit qu'ils ont mis ici, euh, mais tu peux régler les menus, tu vois, le, le menu, tu peux... Euh... Mais comment on fait pour avoir le truc euh, avec le, le, le truc dynamique euh... Ça, c'est ici, c'est le, le slider, future slider. Alors, suivant, suivant le, le, le thème que tu as vu, ici, tu vas avoir un menu... À gauche, qui est plus grand, avec plus de fonctionnalités, plus de. Voilà. De plus ce qu'on a choisi, enfin, qu'on a choisi, qui ont été sexy, c'est assez limité, quoi. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas grand, grand chose comme une possibilité. Et donc, il faut, si on est éventuellement celui-là. Voilà, du coup, à tu un peux un peu jouer. Euh... Il faut regarder après, les... mais après, on ne trouve pas toujours les, les, les, les... ce qu'il y a dans les menus, là. pas enfin, dans les. Dans la barre euh... Bon, bah, euh, voilà à un moment, il faut, il faut se lancer et... et. et doit juste faire un reversion, etc. Oui, voilà, c'est classique, ouais. Quand on développe un site, on chipote un peu, on teste, on fait des erreurs Et tu crois vraiment que j'ai tout l'enfant, je <rire>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 Est-ce que je vous partage l'écran, en fait, euh, Gilles Oui, oui, moi je vois, oui. Okay. Euh, voilà, ici, j'ai juste changé ça comme cancel Waouh C'est sympa, le site du clan de transition avec celui-là. T'as du bouchat, ça... <rire> t'as tes menus... C'est la, forêt... la commune la plus verte ou c'est pas la commune la plus verte Ah, voilà. Au moins, c'est la commune la plus verte. Voilà, mm. la forêt de soigne... Euh...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 chipoter chercher un peu différents outils par exemple Google Photos tout ce que j'ai trouvé comme un technique c'est toujours euh, c'est pas possible c'est pas fait pour tu peux pas euh, intégrer directement Google Photos bon, en fait il y a quelqu'un qui fait un petit outil qui apparemment va chercher en JavaScript le euh, toutes les photos et qui les, les remet sur son site comme un diaporama quoi donc ah il ouais. y, a, y a des trucs intéressants ça, ça vaut le coup de tu vois le, pour, pour chercher quoi pour euh, euh, voir ce que du tout ça avoir une page comme ça est-ce que tu peux partager ça peut-être sur le groupe euh, Agora ou TIT Comme ça, tout le monde profite de... Euh, de... Oui, je t'ai mis dans le chat, là j'ai mis l'adresse. Euh, donc la page je n'ai pas publié parce que c'est vraiment une page de test, mais j'ai mis l'adresse en preview. Tu la vois okay. mais j'ai juste tu du mal à, à trouver le chat quand j'enregistre. Je et je crois que ça part un peu en vrille, trop de trucs Donc, comment ouais. il faut du faire pour que tu la vois C'est sur, sur votre site, euh, sur votre site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 c'est plus du WordPress que euh, autre chose. Euh, pardon je, je, je veux dire, c'est juste des, des astuces. Tu penses que le, le, le groupe le plus adapté, c'est Wiki IT ou IT, oui. OK. Très chouette. Et du coup, en effet, ça nous permet de voir comment euh, intégrer plus de choses dans le site.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 Et sinon, comme Anne et Sylvie, sous les gestes. <rire> ok, je vais arrêter la vidéo ici. Ah, encore juste une question. Une question. Sur euh, le site Euclant Transition, il y a eu un moment où j'ai chopoté dedans. Et du coup, euh, quand on arrive dessus, sur le site, on arrive sur, euh, ben voilà, pas une Nudim. Et comment faire pour qu'on arrive sur l'accueil D'accord. Comment on fait pour... Pour dire, je veux que ce soit sur cette page-là qu'on arrive et pas sur... sur... Donc là, j'ai cliqué sur personnaliser qui est souvent... Euh, ah là là, c'est une main, c'est une... Super. Alors personnaliser, souvent... Je, je cherche. Hein, je vais savoir... oui, je Je cherche ailleurs alors c'est pas ici mais je retourne dans l'admin non c'était pas sur dans genre dans le la... bord, dans dans le la tableau de bord réglage en général c'est lecture soit général c'est dans lecture dans lecture donc la question c'est comment voilà ici est ce que ah oui, la page d'accueil affiche les derniers articles ça, et je veux qu'elle affiche une page d'accueil qui est... C'est pas titre, titre de, de numéro 2. Pas. Okay, on va voir ce que ça donne ici. Pour une question importante, la page d'accueil... Ah, on y arrive. Ah, okay. Ça, bon. ouais, vraiment Il faut vraiment chipoter. Ouais, c est c est Il faut poser des questions dans, aussi dans l'agora. Okay. Voilà. Je vois enfin. On voit Sylvie qui écrit un petit message. Salut Maroussia. Maroussia qui connaît Sylvie. Et Sylvie. Question sur la carte euh, Google intégrée. Google met apparemment un nombre limite au nombre de cartes possibles. Mais quand le quota est atteint, que faire Est-il d'autres outils pour intégrer les cartes Est-ce qu'on ne pas un petit, un petit moment carton Oui. C'est une excellente question. C'est euh, reparti mesdames et messieurs. Voilà, bonjour à tous. Euh,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 Excusez-moi. Et euh, bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré le développement d'un site qui s'appelle la carte de transition.be. Et je vois juste que je ne partage pas mon écran avec nos amis. Voilà, je clique sur Cher ». Voilà, la, la carte de transition. Merci, Sylvie.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 Je vais maintenant aller sur le site d'Etherbeek en transition. Etherbeek en transition qui a commencé à utiliser l'outil euh, la carte de transition et qui a choisi, comme une de transition vers après, d'afficher la carte sur son site. Et donc carte de la transition à Dans notre site, Magie, il y a une carte qui ressemble drôlement à la carte de transition et c'est la carte de transition. Je l'ouvre, elle est focusée sur Etherbeek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 dans votre site. On travaille aussi sur un projet important qui s'appelle InCommon. C'est un projet, euh, entre autres, bruxellois, mais euh, avec un développeur à Berlin pour l'instant, un projet aussi open source, qui vise à euh, soutenir le développement des communs et il y aura des liens avec la carte des transitions. Alors, pour terminer d'illustrer ce outil de, de, de la carte, on va puis en transition. On va aller dans leur section carte des de la transition à UCL et oh magie, elle apparaît. Elle apparaît.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 même par exemple. Ouh là là, mon PC RAM. Servure Online. Voilà, on disait que c'est cette euh, vue-ci. Voilà, on voit qu'il on a encore des points à rajouter. Hein. Et donc, on fait, disons que c'est cette vue-ci qui m'intéresse. Je clique sur Partager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 Et alors là je vais rajouter voilà c'est du code. Si je me demande s'il avait rajouté bêtement comme ça un euh, paragraphe que ça aurait fait. Voilà, en tout cas je fais un preview pour voir ce que ça donne. Non, non c'est pas ça. HTML. Je cherche le bloc euh, costume HTML. Custom. Pas costume. Okay. Ah, voilà, elle, elle apparaît bien là. Ah. Comme par ma vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu étroit. Moi, sur une carte, j'aime bien respirer. Donc, déjà, on va retirer ça ici.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 Et c'est aussi une invitation à euh, vous rejoindre à la carte des positions, à peut-être créer une équipe pour euh, cartographier votre environnement euh, en sachant oui. que on est aussi en contact via une commune avec des gens comme le RCR, avec des consommateurs responsables, qui ont une super carte avec Dewey, de Bruxelles et plein d'autres gens. Et donc, euh, voilà, tout le tout temps que tu passes sur la carte des positions est un temps bien investi parce que euh, les données générées seront répercutées sur notre site. Et Je donc... Regarde. Oui. Si j'ai bien compris, tu t'es positionné donc sur le site de, de, de, de la, carte transi, la carte de transition.2, tu t'es positionné sur The Backup Open qui génère une URL spécifique pour être tranquille. C'est voilà. ça Exactement. L'URL qui génère, il si tu as vue. Tu peux dire est-ce que tu veux sélectionner juste un, un sous-ensemble de catégorie ou pas, tu as, as une petite config, et puis juste copier-coller ce code-là.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 Tu disais sur la carte qu'on est dessus et qu'on veut avoir euh, la carte sur plein de pages euh... ah, ben Non, mais dans ton thème, pour l'instant, il ne s'est pas Ah, oui, c'est ça. Donc, en effet, il possibilité d'avoir sur son thème une colonne à droite et sur une page ah, pas une colonne à droite. Ah, ça on peut déposer thème. Okay, bon. okay. ben, Anne, ça, ça charge très moi chez moi. Euh, voilà, je vais, euh, je vais couper l'enregistrement après et on invite tout le monde à aller sur spontancel.b slash service au pluriel nature-environnement -e pour voir euh, ce que vous avez fait. C'est cool. Voilà. Hop là. Je suis sur la page et je crois que c'est le il faut cliquer sur transition pour voir une carte. Je ne sais pas si c'est celle-là exactement. Il n'y a pas que des batches oh, potagées, il y a aussi d'autres trucs. Ah ben oui, mais on s'était vu à la manif, ça. Hein ah voilà, voilà, super. Ouais. Très chouette. On va ici la carte. Ah, je vois Anne qui. Oui, pour t'appelles, j'ai oui avec Youmap et beaucoup de transpi pour apprendre, c'est ça, vous êtes à l'ouvrir à tous. Et, euh, donc je vois bac potager, boîte à livre extérieur, boîte à livre intérieur. Si euh, là vous avez fait du voilà du gros boulot, on sait ce que c'est de cartographier, Solène sait ce que c'est de prendre du temps de cartographier. Si vous voulez euh, facilement transvaser ces points sur la carte des transitions, euh, mais dans, vous pouvez exporter les points dans un CSV ou quoi, et me l'envoyer à info à trésorcondition.be. Et nous, on peut faire le transfert des points sur la carte au, sur la carte des communs si vous souhaitez. Donc euh, Anne, si ça t'intéresse qu'on puisse bénéficier de de ça, euh, mais il faudra un export comme on a fait avec euh, avec Uclan Transition Alors 15h18. Euh, Il y a, je vais lister les sujets, et vous pouvez aussi rajouter dans le chat euh, des sujets. Euh, il reste euh, la thématique des blocs, dans, euh, qui, est, qui est à mon avis vraiment importante à traiter aussi, dans WordPress. une question plus spécifique des signatures qu'on pourra peut-être voir à deux, Gilles. Euh, ouais, le calendrier ouais. et des outils statistiques. Je reviens dans le chat, est-ce que Sylvie, Anne et Maroussia ont des questions Je vois suis qui. Ah oui, calendrier avec Timely. Ouais. Vous, suivez vous utilisez Timely? Hein. Bon, on entend, là? Ouais. Ah, ben voilà. Non, on n'utilise pas Timely, mais on a des problèmes à créer des événements récurrents et à gérer le calendrier en général. Donc, euh, voilà. Je voulais voir si Timely serait une alternative euh, acceptable. Ok, merci. Je vais mettre en parler, sinon euh, peut-être qu'on ne maîtrise pas bien le calendrier aussi. Ok, tu peux rajouter. Ah oui, le calendrier, c'est dedans ouais. Eh ben on va faire les blocs et puis euh, les calendriers. Et Marussia et Anne, on voit que c'est à l'écoute. Je vais fermer un peu de fenêtre là-dessus. On manque derrière ici. Et donc, j'ai envie de voir… Ah oui, on va faire les, les blocs. Voilà, bonjour à tous, on démarre euh, avec une petite vidéo euh, dans le cadre de ces échanges de bons, de savoirs, de, savoir, de bonnes pratiques avec des outils informatiques pour vos initiatives de transition, avec la question de la gestion des blocs dans WordPress. Voilà, ici j'ai un article « Énergie et coopérative ». Voilà, je vais le modifier et c'est quand on modifie une page ou un article qu'on a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 Et donc, comment ça se passe On va un premier bloc. Alors, ici, comme c'est un, un article qui a tout été écrit euh, avec l'ancien WordPress, c'est un, un bloc classique, mais d'habitude, je vais me permettre juste de... Je vais créer un nouvel article, comme ça je ne vous dis pas tout le site de, de Gilles. Bon, on va faire un exemple dans un article, test bloc. Et euh... Personnellement, moi, je suis fan de ce petit bloc, même si je comprends qu'il fait un peu peur. Et donc je crée une page test. Alors je vais test bloc bloc. Et donc je vais fermer faire, faire un premier paragraphe qui est un, du texte. Et en fait ça c'est euh, un bloc qui s'appelle paragraphe. Bon, là, qu que je fais, là ah oui.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 Si je clique sur l'image, ben je, euh, voilà, oh, je peux faire un cercle. C'est joli, ça. Je peux. Moi, euh... je ne peux pas. Ça dépend aussi du thème. Suivant le thème que tu, tu... Que ouais. que tu as. Ouais, parce que moi, tout ça, je ne l'ai pas. Essayez un peu. Suivant le, sec... Et donc. le thème que tu, que tu as. D'où l'importance du thème des élus pour avoir accès à des, des fonctionnalités dans les blocs Et donc ici, j'insère une galerie et voilà, un ensemble de photos. Voilà, et en fait, il y, y a vraiment beaucoup de blocs. Vous pouvez mettre un quote, par exemple, « Solène, dit, euh, le 10 décembre 2019, blablabla. Bla » bla. On va se en français, quote, hein. une phrase, ouais. voilà. Voilà, il y a plein de trucs mis en forme, euh, des tables, euh, un verse, quoi. Euh.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 C'est nouveau ce beau papillon. Et ici, ah, mais bon. mais je pense que mais. tout dépend oh, aussi oh. Du, euh, du, du thème que tu prends au début. Quoi. Mm -hmm. donc, ici, je te... On regarde ici sur l'ordi de, de, de Solène. Donc là, je mets oh. le, ouais, ouais. le texte. Non, tu ah, aussi, hein. donc Bonne nouvelle, Solène euh, a eu leur transition. Ils ont aussi tous ces blocs. Donc, euh,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 Donc, tu fais non, et puis tu fais, c'est quoi, euh, break line, et puis là, tu fais. Euh, J'ai essayé, voilà. mais je n'ai pas réussi. <rire> J'ai essayé un break line, exactement, et je euh, n'ai pas réussi à avoir une image au bon endroit. Voilà, là, là tu mets. Normalement, moi, je, je, je, je ferais ça comme ça, si tu veux. Euh. OK. C'est ça, là. je ne sais plus en HTML, mais je pense que c'est ça.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 Normalement, ça devrait le faire. Oui, mais ça, on pourra regarder après si le Gilles cette question. Ok. On va passer à, à la question suivante. Et voilà, on redémarre avec une question sur les calendriers.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 Donc, il y a souvent une alternative, mais là, pour l'instant, euh, voilà, on voit que ICEL et trucs de, de War, on voit ici, Mille-Bruxelles. Et donc, en fait, sur les premiers, euh, voilà, les, il y a quelques initiatives euh, où ça fonctionne. Voilà, mais ben, on voit son bref en transition, quelques-uns. Et donc, on veut continuer à, à, à développer ça pour pouvoir avoir tous vos calendriers. Mais du coup, vous, dans vos sites, vous avez un agenda, c'est déjà le bon module. Euh, et voilà, ici on voit le agenda, c'est en fait le même module. On peut avoir différentes vues. Voilà, du mois, machin. Et puis, en fait, créer en interne chaque fois un petit article par euh, activité. Et du coup, quelles sont, les questions, quelles sont vos questions par rapport aux articles Levez la main si vous avez une question. Moi, c'était une question euh, plus spécifiquement pour les, les événements récurrents. D'accord. Donc, c'est Donc, dans le tableau de bord qu'on va pouvoir euh, créer des événements. C'est vrai qu'il y a deux modules. Euh, je crois que c'est Event. Dit... C'est Event, oui. Oui, quelle est la différence entre les deux d'ailleurs, Event et WP Event C'est deux outils un peu différents et je crois que certaines initiatives utilisent Event, c'est du tout un garde. En fait, je pourrais euh, retirer le module WP Event, mais j'ai peur que ça pénalise certaines initiatives qui utilisent. C'est un peu embêtant tout ça.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 Je tombe sur test et on voit qu'il apparaît un peu tout le temps. Et donc, je m'empresse de l'effacer. Est-ce que ça a répondu à tes questions Sylvie Et il y a moyen d'éditer l'un, enfin, les, les différentes instances séparément Vous recruter un commentaire dans l'un et pas dans les autres, par exemple Donc, si tu un événement... Euh... Je, je vais tester... Euh... Oui, je ne sais pas très bien comment ça se passe, si c'était un commentaire dans l'un. Bonne question. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur euh, les calendriers Oui, si tu vas, retourne donc sur notre page et euh, dans le calendrier, si tu vas dans le calendrier, tu vas voir que... Euh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 Ok, je vais juste regarder sur l'admin si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Euh, donc c'est la ouais. configuration du site mini. Euh, et à voir aussi si vous, vous n'avez pas moyen de régler ça. Et Ben, donc là je suis chez vous, hein, dans la ville ouais. d'accepting.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 Ok. Est-ce que nous, j'avais essayé à configurer ce site du réseau parce qu'on utilise aussi Tiny? S'abonner. Ouais, donc moi j'avais essayé à configurer ça. Donc, il ah, y a moyen. Ok. okay. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. <rire> Je ne réponds pas encore à ta question, mais... est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Euh... On va s'arrêter là?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 Pour répondre à cette question, tu vois qu'ici, on, on a plusieurs couleurs, même si n'est peut-être pas aussi sympa que l'or. Et pourquoi Comment est-ce qu'on fait ça On a différents, juste... Ah, c'est coupé ton micro, ça fait Sylvie? Ou bien diminuer ton, ton basse. Alors, en fait, on a plusieurs catégories. Et donc, c'est quand tu définis des catégories. Par catégorie tu peux attribuer une, une couleur. OK euh, Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça on oui, va retourner euh, chez Vaucra. Euh, tu vois où c'est Je pense que c'est... Ah oui, c'est... Voilà, Organize, oui. oui. Okay. Donc après, tu peux, tu peux mettre des couleurs ici. C'est pas mal. Voilà, et, et là, tu peux donc euh, créer des catégories. Et puis, euh, pour chaque catégorie, tu vois, tu as un truc color, tu peux avoir une image, de plus par catégorie. Donc ça, c'est sympa.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 Ah ben voilà, hein, excellent. Je pense qu'il y a moyen de faire euh, quelque chose de ce style-là. C'est sans doute moins moins joli, mais euh, on peut vraiment presque y arriver avec Timely, en tout cas au niveau des couleurs. Et, et il y a moyen de configurer plein de trucs, hein, si tu veux t'amuser. Euh, tu vois, dans cette... Je sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure, mais. Team Option. Voilà, général, les couleurs de boutons, les machins. Tu peux quand même aller assez loin dans, dans la consigne de ton calendrier. Voilà pour la partie. Ah, Sylvie, qui posait posé une autre question. Sylvie, en dépense Non, je disais merci. De rien. on va clôturer cette partie sur le calendrier. Alors, Gilles, tu as une question sur les outils de stats. Comment ça se passe pour l'instant On avait eu cette discussion-là. Est-ce que j'avais pas mis l'extension Vous n'avez pas d'outil euh, de, de gestion de stats pour l'instant Non, on n'en a pas pour moment. Ah, c'est Google Analytics. Je me sens plus, parce se se que je l'ai testé parce qu'on j'ai testé Google Analytics à un moment. Je recheck. checker. Hein. Donc, ouais, il y a Google Analytics pour l'instant. Oui, c'est ça. Voilà, tu bah, mais... pour éviter de rajouter encore un événement. Un, un élément, mais peut que sur. Il y a encore un nouveau menu à gauche. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Et nous, par exemple, c'est chiant, on est au réseau, on avait ici un autre outil pendant tout un temps. Et puis le bazar s'est pété la gueule. Et, euh... et voilà, pour ces trucs-là, l'Analytics reste quand même super robuste, même si c'est Google et qu'on peut bien imaginer que vous n'avez pas envie d'être chez eux. Euh, je pense okay, qu'il serait oui. possible que vous utilisiez d'autres euh, outils de stats. Euh, et puis après, comment faire en sorte que chaque page appelle un petit code, en fait ben, C'est sans doute dans... Euh, c'est fait, sur ma page de test, par exemple, j'ai ajouté un petit compteur, j'ai regardé plusieurs sites plusieurs qui proposaient des compteurs et sur lesquels tu n'avais pas forcément besoin de créer un compte avec un gros truc, avec du suivi de données, des choses comme ça. Juste, juste le, le, le tapage, j'appelle le, le, le code de, du site en question et ça incrémente le compteur. Quoi. Ouais, tu pourrais faire ça, mais je, je crois que du coup, il faudrait quand même euh, éditer euh, le PHP du site et ça, c'est vrai que vous n'avez pas l'option même si, ouais, non, pas CSS, je trouve que c'est pas, pas suffisant. Bon voilà, pour l'instant, on, on est commencé avec Google Analytics. Ouais, ok. Et ben, je vous écoute. Et On voit ici une question dans le chat. Super, ces infos, cool. Merci Anne. Et ben, il reste encore un quart d'heure. Allez-y, lâchez-vous. A, hein. On va aller sur le site de Sylvie. Petit point d'organisation, je vais vous quitter dans 3 minutes. Nickel, Zille. Et voilà, le magnifique site euh, de Brennaleux. Très chouette. Ah ben c'est drôle, moi j'ai. Salut sur le pour laison. J'ai sans doute un petit souci parce que je suis en même temps logué, euh, je ne sais pas quoi. Moi je ne vois pas toutes vos images. Ah merde. Sauf s'il n'y a pas de questions et on se quitte ici. Plus d'autres questions Non, voilà. Bah moi je, je pense que je vais comment J'ai encore une petite petite question. J'ai voulu euh, tester le fait de modifier le site depuis une app sur, euh, sur un téléphone ou sur une tablette. Et en fait, il y a, y a une app euh, Word, euh, WordPress, donc j'ai supposé que ce n'est pas que ça Je n'ai pas réussi à me loguer, mais j'ai fait juste un petit essai. Je voulais savoir si c'était un truc connu, euh, si vous déjà essayé. Je l'ai déjà utilisé pour un site perso c'est pratique quand tu voyages et que tu veux prendre des photos et puis vite tu veux un petit truc. Euh, J'ai pas testé avec l'environnement multi-sites. Donc avoir. Avoir. Peut-être sur sur le DIT, je peux poser une question quoi. je crois qu'il faut quand même configurer un truc dans euh, dans l'interface, dans le réglage quoi. en réglage, en lecture. Et donc très beau, hein, celui-là euh, Ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus mis à jour, donc euh, on va essayer de le rafraîchir un petit peu quand même. Et alors, en attendant que ça charge, est-ce que vous êtes tous bien sur euh, la carte des initiatives de transition du réseau de transition euh, Parce que la carte de transition, elle-même, appelle une carte qu'on développe avec euh, la transition France et Suisse. Euh, et du coup, veuillez bien checker si les infos qui sont mises sur cette carte sont correctes, qui est aussi une carte Google GoGoCarto. Parce qu'on a rajouté du coup plein de fonctionnalités pour décrire votre initiative. Je prends un exemple ici. Je voyais Brennaleu. Voilà, Brennaleu. Super, on voit ça. Plus d'infos. Voilà. Brennaleu, je pense, a plein d'activités. Et donc, vous pourriez... Sylvie, tu peux aller sur le réseau de la carte des initiatives, et puis ici, modifier des points et dire, bon, on a aussi un verre hypercapé, on fait de la méditation, on... On travaille sur les thématiques mobilité, lien social et blablabla. Bla bla. euh, et comme ça, euh, ben, les gens qui vont sur la, la carte auront des infos un peu plus à, à jour. Vous pouvez mettre votre site web, euh, des trucs comme ça. Tu vois comment faire, Sylvie Je ne vois pas comment faire, mais je vais me plonger dedans. Je Là, sur le site de la carte des initiatives, et puis ici, tu peux modifier. Tu cliques sur ton compte et tu peux modifier. Et tu Invité au si tu peux sur ce lien-ci, tu ouvres la... La... la carte en grand. Ouais, tu, peux, tu peux te rajouter là si jamais tu euh... Mais toi, c'est bien modifié un point, donc tu cliques sur ton point tu cliques sur modifier. parce que un petit Parfait pour moi, avec un être en pratique, nous avons un blog poussiéreux et un groupe Facebook. Je vais migrer vers, vers d'autres outil. C'est Anne qui nous dit ça, de... Potentiel. Est ça. Voilà. Ben, euh, dernière question Est-ce que vous voulez réorganiser un moment comme ça Et si oui, dans combien d'années ou dans combien de temps, combien de mois, combien d'heures Qui exprime son besoin potentiel A priori, moi, je pense que j'aurai besoin dans quelques semaines, quelques mois, parce que je vais, à mon avis, je vais travailler dessus. Et ça va probablement amener de nouvelles, de nouvelles questions. Donc, je pense que ce serait pas mal de dire fin janvier, début février, par exemple. Okay. Euh, je vois que Anne met ton avis parce qu'elle propose trois mois de temps de faire un essai. Oui, voilà. Gilles, trois mois, ça paraît bien Trois mois, c'est bien, ouais, c'est pareil, pour absorber, faire des essais, c'est bien. Génial. Marussia, elle va voir. Euh prend le temps. Et surtout, vos questions, euh, pour que la transition fonctionne, on est donc bien euh, plein de cerveaux à s'y connaître et à avoir des tuyaux et à s'échanger. Et donc, vous allez dans le groupe agorapro /group 2 ou bien vous cherchez le groupe IT pour initiative Et là, c'est vraiment ici, où vous posez vos questions euh, et tout ça. OK OK. Merci à tous. Merci. Un grand merci pour l'initiative en tout cas. Au plaisir, amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, je vais couper l'enregistrement. Enfin, d'un écran sourire pour reprendre une photo, ça va être cool. Attention, souriez Merci. A plus. Salut. Salut, salut.